Voilà, bonjour, euh, nous sommes dans un appartement... Voilà, bonjour, nous sommes dans un appartement à euh, à et... Est avec Robert, Kendall. Robert, Kendall, Robert Kendall, numéro 1, hein, et c'est au rez-de-chaussée, chez Monsieur Germain. Et donc... Euh... Non, mais je suis malade, j'ai l'emphysème. Oui, donc Monsieur, monsieur Germain euh, donc a un problème d'emphysème, euh, c'est donc un problème respiratoire très sévère, quatre grave. Depuis 4 ans, vous me euh, Donc, euh, ans, vous me soignez vous me soignez depuis 4 ans. Oui, et je, donc, prends euh, les je prends les, euh, les Tout Tout des je prends des... Tous les médicaments, c'est un traitement très lourd. Oui, oui. Et donc, ici, il y a bien donc, euh, le document qui atteste euh, d'un grave problème d'asthme euh, et d'emphysème. Et donc, euh, monsieur est, est traité avec un, un spécialiste allergologue, pneumologue français euh, reconnu. Et donc ici, nous sommes dans l'appartement de M. Germain et il euh, y a un énorme problème, une invasion de cafards. Alors, qu est -ce qui, quelle est la concordance entre le cafard et, et, et la maladie de M. Germain Le problème, c'est que euh, donc, le problème de cafard, excusez-moi, le problème de cafards et, et, et l'asthme ou l'emphysème. Ça, ça joue un, un rôle euh, très dangereux parce que le cafard produit un problème asthmatique quand il y a, il y a un surnombre de cafards, les gens ai les gens euh, qui, qui pouvaient avoir des, des intolérances respiratoires répercutent ce, ce phénomène mais beaucoup plus gravement donc une personne qui était asthmatique étant petite s'il a des cafards chez lui dans une habitation ça peut redémarrer mais de, de façon empirique donc, ça peut être des hospitalisations. Et ici, donc, ça devient empirique. C'est que les problèmes respiratoires deviennent beaucoup plus euh, chroniques, beaucoup plus graves. Et M. Germain est toujours fatigué, toujours euh, essoufflé. essoufflé. Et, et, et ce pas dû au climat, c'est dû au problème de cafards. Cafard et sec, Alors, donc, on, on va faire l'audit maintenant complet. Et on va, on va découvrir tous les cafards que nous retrouvons dans l'habitation. Pour pouvoir. Euh, pour pouvoir faire avancer le dossier parce que, apparemment, c'est euh, l'être morte du côté du propriétaire de M. Germain qui refuse toute, euh, toute revendication co concernant ce, ce grave problème. Voilà, on, on commence l'audit. Donc nous sommes dans la cuisine. Alors dans la cuisine, il y a un très très très gros problème de cafards chez M. Germain. Alors, on va ouvrir délicatement. Et, alors, on voit bien tous les cafards qui se promènent. Hein. Euh, il est 11h, il est 11h hein, 11 du matin. 11h, midi moins le quart. Midi moins le quart, et euh, ah, voilà. Non, non, non, non. Et c'est l'heure, déjà, de, des sorties de cafards. Hein. Ah, voilà. Alors, on va bouger ici, hein, les... Alors il y a des petites maisonnettes, les OI OI, ce sont des petites maisonnettes avec des plaques de glu et attractifs. Et on voit bien tous les, tous les cafards englués. Hein. Et ici donc nous avons des blattes germaniques et blattes à bandes rayées. Il y a les deux. Donc la blatte germanique, je vais vous montrer, donc c'est celle-ci par exemple. Attendez. La blatte germanique, ce serait par exemple celle-ci. Donc celle-ci. Et la blatte à bandrayer, ce serait celle-ci. La blatte à bandrayer, elle a deux lignes euh, dorsaux, donc sur le, sur le torse. Et la blatte germanique, elle a deux lignes sur la tête. Voilà, donc elle est les deux. Hein. La blatte germanique a besoin d'énormément d'eau, comme ici, c'est une blatte germanique. Elle a besoin d'énormément d'eau et, euh, et de nourriture. Tandis que, que la blatte à bandrayer préfère plutôt les lieux secs. Voilà. Ouais. voilà. Vous voyez donc. Il euh, y, y a des risques aussi d'incendie hein, quand ils sont en surnombre. Vous voyez, c'est malsain. Et les odeurs. Et c'est cette odeur, hein, donc cette odeur euh, poivrée, de très mauvais.. Voilà, vous voyez toutes les. Voilà, ici, tous les tous les cafards, hein, vous voyez bien. Hein. Les petits points noirs qui ressemblent à du poivre, c'est les excréments. Hein. Et l'odeur est très prononcée. Donc on, on imagine bien que c'est un problème euh, très important. Hein. Alors on ne se prononce pas du côté médical. Euh, mais si on demande à l'allergologue, le spécialiste euh, qui s'occupe de M. Germain, alors euh, effectivement il pourrait nous confirmer que c'est un problème... Euh, euh, très délicat pour des personnes allergiques, hein, ou des personnes asthmatiques en tout cas. Donc, on continue la, la visite. Et, les, les loyers, sans indiscrétion Le loyer, vous payez cher Oui, Oui, cher. Donc c'est pas un loyer modéré, c'est un loyer non normal il faudrait quand même tenir compte euh... donc les oi oi sont complètement remplis hein. on peut regarder ici voilà remplis remplis remplis Aussi oui, on va regarder le moteur du frigo. Le moteur du frigo, donc c'est un moteur thermique, hein. euh, c'est un moteur électrique avec euh, avec euh, à condensation. Pardon, pas thermique à condensation. Et comme les, les blades germaniques aiment bien tout ce qui est humide, alors on va, on va les découvrir euh, au niveau du moteur. Je vais couper et on va reprendre donc euh, en ayant extrait le, le frigo.